Est-ce que vous savez qui crée la monnaie en Suisse Non. N aucune idée. Crée la monnaie Non, je peux pas vous répondre. Bah, sincèrement, j'ai aucune idée, mais ça doit être l'État, je sais pas. Farinet Non, non, non j'en sais rien. Rigolo, mais... Non, sais rien. Bah, je crois que c'est la Confédération qui a une, euh, un système de production... Euh, les Suisses allemands, je pense. Les Suisses allemands. Ouais créer la monnaie en Suisse, les banques. La Banque Nationale Suisse Aucune idée. Le, la Banque Fédérale oui. C'est la Banque Nationale, je pense. La Banque Nationale Suisse La Banque Nationale La Banque Nationale La, Banque Nationale. Euh, la BNS Non La Banque Nationale oui. Banque Nationale Non, je ne sais pas. C'est la Banque Nationale la BNS j'imagine euh, Banque nationale je dirais. Euh, la BNS. Oh, bah, la Banque nationale le principe En disant que c'est la Banque nationale c'est peut-être une bêtise. La principale je ne sais plus mais je sais que c'est beaucoup les banques privées. Les banques privées ben, Je ne sais pas du tout. On espère la Banque suisse mais probablement les banques. La monnaie principalement est créée par les banques privées. La plupart des personnes ne sont absolument pas conscientes d'une des causes principales de la crise financière, la production autonome de monnaie électronique par les banques privées. L'initiative pour la monnaie pleine veut que seule la Banque Nationale fasse de la monnaie comme c'est en principe prévu par la Constitution fédérale. En effet, il avait été interdit aux banques depuis plus de 100 ans d'imprimer de la monnaie en papier. La même chose est maintenant nécessaire pour la monnaie scripturale, car elle représente aujourd'hui 90% de la monnaie. La monnaie pleine a de grands avantages. Le franc suisse deviendra la monnaie la plus sûre du monde, des bulles financières et de l'inflation seront empêchées, et la création de monnaie bénéficiera exclusivement à tout le monde. Alors, le 10 juin, si vous le voulez, votez oui à l'initiative Monnaie Pleine.